Salut à tous et bienvenue dans ce tuto concernant les réglages du mode ProTune euh, à savoir qu'il y a quelque temps déjà est sortie une version du logiciel qu'il y a sur la GoPro qui nous permet maintenant de régler plus précisément ce qu'on veut dans ProTune avant on pouvait simplement faire ProTune On ou ProTune Off ici aujourd'hui on peut faire des réglages plus précis comme l'ISO, le niveau de détail ou la température de couleur donc je vais vous montrer un petit peu les réglages que j'utilise Ici on va dans Réglage. ensuite on va aller dans Capture setting. on va descendre pour se rendre sur Protune On pour commencer, pour ceux qui l'ont pas encore fait, on va choisir une... ensuite on va arriver sur la température des couleurs, donc soit on laisse en automatique soit on va choisir nous mêmes la température soit on va enregistrer en cam c'est ce que je choisis moi ça va euh, pas avoir de préférence sur la couleur et on retravaillera, retravaillera ça pardon, euh, au moment de la colorimétrie en post-production dans DaVinci Resolve euh, on verra un lien vers le, le, mon tuto à la fin de cette vidéo vous pouvez aussi le faire dans Final Cut ou Premiere, etc après ce réglage là on va choisir euh, le profil de couleur couleurs à saturer façon GoPro ou le mode flat où les couleurs seront euh, fades euh, et on, on retravaillera ça pareil en post-production donc moi je choisis systématiquement flat le réglage de l'ISO ici vous allez avoir le choix entre 6400 1600 400 euh, moi je veux pas trop brider la caméra à 400 6400 c'est un peu trop euh, on risquerait d'avoir du bruit sur l'image euh, dans des euh, dans, les, dans les endroits un peu sombres c'est un peu dégueulasse je préfère choisir 1600 pour la brider un petit peu quand même ensuite euh, le niveau de détail ici on a le niveau de détail haut, moyen ou bas moi je choisis toujours bas puisque même chose que pour les couleurs je vais euh, retoucher mon niveau de détail que en post-production je choisirai comme ça je pourrais équilibrer entre plusieurs caméras etc donc tout se fera en post-production ici c'est le niveau d'exposition je laisse toujours à zéro. Euh, à moins d'une idée artistique euh, ou spécialement vous avez besoin de surexposer votre image donc elle soit trop claire ou de sous-exposer votre image euh, à moins de ce, de ce besoin là sinon vous laissez toujours euh, sur zéro. ensuite c'est terminé on peut quitter A savoir que pour les choix de la résolution, euh, je vous laisse un lien vers euh, une vidéo parlant des résolutions de la GoPro. Euh, ensuite, un lien pour vous expliquer l'importance de la colorimétrie et pourquoi filmer en mode rotune. Et puis enfin, un tuto concernant euh, la retouche des couleurs dans DaVinci Resolve. Voilà, à bientôt